Euh, avant tout, bienvenue dans la nouvelle année. On espère que cette année apportera beaucoup de bien, beaucoup de santé et avant tout, euh, beaucoup de nouveaux, nouveaux gadgets. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Euh, en fait, en février, on va publier notre nouveau catalogue pour cette année. Aujourd'hui nous voudrions vous montrer un échantillon de ce qu'on va proposer dans cette nouvelle édition. Je vous invite avec plaisir à cette petite présentation. Alors donc on peut commencer avec ce thermos, cette bouteille thermique avec un peu d'électronique euh, pourrait être une très bonne proposition en tant que gadget. Dans le capuchon, vous trouverez le thermomètre numérique tactile. En fait, pour lire la température de la boisson, il suffit de tourner la bouteille, voilà, comme ça, attendre 10 secondes, et voilà, ici euh, on euh, verra la température idéale de la boisson. De plus, euh, sur l'affichage, sur ce thermomètre, on peut aussi euh, voir une icône qui change de euh, couleur en fonction de la température de la boisson. Le Thermos est fabriqué en acier inox et il maintient la température jusqu'à 13 heures même, donc c'est pas mal, n'est-ce pas euh, À l'intérieur aussi, on trouvera une passoire pour préparer le thé favori. Voilà, c'est cette passoire. On ferme de nouveau notre thermos. Et voilà, comme vous pouvez voir, sur le thermos, on fait le marquage et c'est la gravure, bien évidemment. Et c'est tout ce que je peux dire à propos de ce thermos. Le deuxième produit que je vais vous montrer, c'est le Powerbank avec une fonction de support de téléphone. Et le Powerbank possède à l'intérieur le chargeur sans fil. Intégré. Donc euh, maintenant je vais vous montrer comment fonctionne euh, le support, tout simplement support portable bien sûr. Voilà. Là, on peut placer le portable donc en même temps on peut charger le téléphone, regarder le film Netflix sans vider la batterie. Moi j'aime beaucoup cette idée. En plus là vous avez l'affichage numérique, il montre en général le niveau de la batterie de Powerbank. La capacité de ce power powerbank, c'est 10 000 mAh. Le troisième produit qu'on a préparé pour aujourd'hui, c'est le support portable. Euh, aujourd'hui, on travaille presque partout, donc c'est pour cela qu'on a pensé que ce sera un bon gadget, un gadget pratique, tout simplement. Euh, ou par exemple, dans la cuisine, pour avoir les mains libres, voilà, ce support euh, sera utile. Euh, le support a une finition en caoutchouc alors anti dépérante De plus, une large gamme de réglages voilà, permet à tenir l'appareil en toute sécurité. Vous pouvez voir, je place le portable. Euh, là, on peut aussi regarder le film ou, ou ce qu'on veut. Euh, S'il s'agit du marquage, on fait ici la euh, tempographie et là, la gravure. <coughs> Ensuite, on passe vers le quatrième produit euh, pour aujourd'hui, c'est le conférencier. Euh, ce conférencier contient 60 feuilles en ligne euh, qu'on peut échanger. Voilà, donc un peu d'écologie là. À l'intérieur, nous pouvons aussi euh, trouver les notes autocollantes euh, colorisées et aussi une poche zippée transparente. Là, vous pouvez mettre euh, les choses de bureau, les cartes de visite euh, comme à l'exemple, ou peut-être un masque de protection dans cette époque bizarre. Et la couverture est en papier fermé avec un aimant. Le produit pratique est comme toujours élégant. Euh, S'il s'agit du marquage, on fait sur la couverture. Le cinquième produit que je vais vous présenter aujourd'hui c'est une mini-bouteille qu'on peut prendre en voyage ou tout simplement dans notre sac à main. C'est le gadget quotidien. Et la capacité de cette bouteille est 5 ml. En général, il est très facile de remplir la bouteille. Il suffit de placer le fond de la bouteille sur de d'une parfum favori ou un autre liquide désinfectant. Et maintenant, je vais montrer comment, comment euh, on peut le faire. Comme ça. Et ici, on situe, on situe le fond. Et on appuie légèrement. Et voilà, ça se remplit. On peut dire automatiquement. Et dans l'offre, on aura... Deux couleurs, au choix noir et rose. Hmm, S'il s'agit du, du marquage, encore une fois, on a le gravure. Le sixième produit, euh, c'est le produit de côté un peu plus technique. Euh, ce, cet ensemble est, pu, est plutôt pour les amateurs de outdoor, de randonnée, d'excursion. En fait, il se compose de six éléments. On ouvre. Voilà, on a six éléments. On a une porte-bouteille avec un mousqueton et une boussole. Là. Euh, on a aussi une manille de voile, on a une scie à chaîne manuelle, un couteau pliant, un sifflet et une carte de survie avec jusqu'à 11 fonctions. Entre autres, ouvre-boîte, ouvre-bouteille, tournevis, règles ou, ou peut-être règles aussi. Euh, en général, ce set est emballé dans un étui noir. Et là, on peut voir euh, le marquage, euh, cette fois-ci, c'est le sérigraphie. Le septième, euh, alors le dernier produit euh, pour présenter aujourd'hui, euh, c'est l'ensemble le, d'outils. Euh, cet ensemble plutôt pour les amateurs de, de véhicules, de voitures. Parce que comme vous pouvez voir, euh, ce boîtier est en plastique et en forme de roue de véhicule. Dedans, on trouvera euh, quelques outils nécessaires. <rire> euh, et voilà, nous avons quatre tournevis de précision, un couteau à papier ici, euh, une poignée et quatre clés à douille avec un adaptateur et neuf jambons à la fin. Et voilà, je pense que c'est aussi une proposition euh, intéressante pour cette saison-là. Euh, on fait le marquage sur ces produits, bien sûr, et c'est le topographie. C'est déjà tout qu'on a préparé pour aujourd'hui. J'espère que les produits présentés ont attiré votre attention et j'espère que le nouveau catalogue rencontrera un bon accueil. Hmm, tous les détails des produits, toutes les méthodes de marquage sont bien détaillées dans euh, cette nouvelle édition du catalogue. Et si vous avez besoin de plus, suivez-nous euh, sur euh, notre YouTube ou Instagram. Merci pour tout et à bientôt. Salut